Tous ces essais aujourd'hui sont pour Sonic World. C'est un jeu PC créé par... Donc là on a plusieurs modes, mais on va faire le mode. pas mal de Tokyo Street. Alors voilà ici. Et là, il faut 5 5 euh, rigroues. En gros, là, ça sera le gameplay de Knuckles dans Sonic Adventure. Le Sonic Adventure est 1 sur 2. Donc, voilà, ouais, est Sonic et 2. En gros, là, Sonic C'est un fin game, c'est pas... un Ah, les trucs qui... là-bas. Ah, est là -bas. Ah, est dans le monstre. Ma il faut, euh, faut aller dans les paramètres pour changer les touches. Voilà j'en ai encore trouvé une Donc elle était juste là en fait Ouais avec je vais juste faire des signages mais Ça c'est une bonne figure. Oh bah tiens Merci Nika Venture I didn't know Et regardez, on va mourir. Ça va changer l'emplacement du tout. Voilà. Donc là, ça va changer l'emplacement. Je, je, je crois pas que je puisse monter Non, je peux te montrer. Ah, dit, je dois trouver un moyen de monter, mais. Mais ça change l'emplacement. Je vous voulez mourir. Voilà Attends, non, ça a duré, plusieurs... c'est Mission clear <mikä elen> faut appuyer sur euh, sur start bon, bon, c plus oui bon ça joue au clavier je crois que ça joue au clavier mais non tu peux jouer à la manette il faut juste aller dans les configurations et euh, et, voilà. et un autre, un autre truc qu'on peut faire aussi c'est de tuer tous les ennemis Mais vous voyez les recherches d'un j'ai fait avec euh, Sonic. Oui, ah oui, bon, j'ai euh, vu, j'ai fait un coup de pied avec Sonic. Mais en fait, euh, vous pouvez faire plein d'autres trucs. On va tuer des ennemis, détruire tout tout le mode qui est là. Hein, non, c'est le mode qui est là. Hein. Tu tous les ennemis. Lui, ça ne Oh okay. you. aucun jeu franchement euh... rien à dire oh putain le nombre d'ennemis toi choisir soit terminer le niveau ou soit on peut faire un niveau sans se faire rompre Je peux faire on en bas ça fait non Ah puis les ennemis sont mis, Qui est tombé, Je vu. il est là normalement. Est pas passé, ça vraiment... est ça il est, est la plus se faire avec d'autres personnages par simplement euh, avec Knuckles et pas obligé de faire ça avec Nex mais euh, tu peux faire ça aussi avec euh, Sony, Tails, Heavy, euh, Shadow, euh, en plus il Oui, oui, oui. est meilleur maintenant mais ce sera beaucoup plus simple avec Niveau, oui, c'est vrai. F, euh, attends, je pouvais pas plus vite, Putain, j'ai bien fait prendre la bombe. Mais franchement, bon, bon, bon. tu les ennemis, on chercher des trucs là. Tu des ennemis, c'est un, un truc de gameplay, surtout avec Sonic et Shadow, parce que Sonic peut faire des hommes peut faire des hommes mais ils ne peuvent pas faire que ça. Ils peuvent pas faire que ça, ils peuvent aussi faire Sonic qui et... Pied, que euh, ce shadow il peut faire un ghostpin et a et b je crois peux faire autre chose je pense que a et, et euh, j'ai fait trois niveaux mais j'en ai fait qu'un Merci à ça, tous, regardez cette vidéo jusqu'à vous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les amis